avec elle. Bon c'est pas grave hein? mais je continue à regarder quand même cette vidéos parce que il y a quand même de temps en temps des vidéos que j'apprécie et je ne la déteste pas. Enfin euh, je veux dire elle m'a pas elle m'a pas énervé tu vois juste j'accroche moi bref là par contre le bel m'a énervé du sens pas les gens qui le comprendre ensuite la troisième personne alors c'est l'incompréhension totale la meuf elle a arrêté de faire des vidéos ça fait 10 mois et demi 10 mois. J'essaie de pas être méchante parce que je sais que je parle. Je peux mal parler des fois, mais quand je dis la meuf, elle ne pousse pas en mode. Et hey, toi, la meuf péjorative, mais je veux dire, la gonze, ça fait au moins 10 mois qu'elle publie des vidéos. Par contre, pour être invitée aux événements de youtubeurs, je n'ai pas la haine, mais je trouve que c'est injuste. Elle est invitée à des événements de youtubeurs Calvi, pas Calvi, c'est Little D Beauty. Ça fait 7 mois qu'elle a plus poster, mais tu vois qu'elle est toujours invitée dans des événements sur son, compte, sur son compte Instagram. elle fait En fait, elle participe à des bails que des blogueurs, des influenceurs, des personnes qui continuent à taffer participe, auquel ces gens la participent ils méritent, il y en a même qui travaillent plus, qui ne sont pas invités elle, elle ne tasse pas parce que YouTube c'est de un travail, tu dois tasser pour être rémunéré, elle elle est payée, je veux payer peut-être pas en tune, mais payée en voyage, en événement, alors qu'elle ne travaille pas, donc je trouve que ce n'est pas juste et je suis pas d'accord quoi, enfin après je n'ai rien à dire, pas, je, je, je, je pas suis d'accord même pas d'accord, on ne demande pas mon avis tu vois ce que je veux dire, mais je trouve ça hyper injuste quoi, je trouve qu'il y en a qui qui mérite comme le, Léa, le Léana, j'allais dire, Léna, elle c'est une bosseuse, elle taffe, elle mérite, elle a, voilà, maintenant elle a du succès, elle a invité tout trop bien. Je, franchement, je la, je la surkiffe cette meuf, elle mérite parce qu'elle taffe pour, tu vois. Et elle, elle taffe pas pour, je suis désolée, elle fait pas de vidéo, elle n'a pas de contenu sur sa chaîne. Parce Il n'y a plus de contenu sur sa chaîne. Elle ne voilà, elle ne rentabilise pas. Et, non, et, enfin, elle fait pas de travail et elle rentabilise quand même, quoi. Genre, euh, non, mais je suis pas du tout d'accord. Donc voilà, c'est elle, euh, ben, c'est même pas que je la suis plus, c'est qu'il n'y a plus de vidéos Donc euh, quand tu vas suivre quelqu'un qui ne met plus de vidéos, bref Mais je n'ai encore une fois rien contre la personne parce que ça va l'air d'être fille hyper chill et tout Mais je trouve que voilà c'est injuste, je trouve que c'est pas, cool, pas juste après chacun sa chance dans la vie Elle a du mal de ne plus fournir, elle a de, de, de, de, de la bas, euh, fois tant mieux pour elle elle va pas pleurer elle va pas cracher la soupe et dire ah non non mais je viens pas à votre event parce qu'en fait je ne plus, je ne mets plus de vidéos non encore qu'elle en profite euh, on n'est pas non plus euh, psychopathe hein, donc encore qu'elle profite mais je veux dire du point de vue des abonnés nous moi je trouve que parce que je suis une abonnée, donc, moi, je trouve que ce n'est pas juste voilà ensuite la quatrième personne c'est pas que je déteste non plus hein, mais que je suis pas déçue mais dégoûté dé, pas dégoûté en modèle elle m'a mais dégoûté dégoûtée de sa tournure enfin, c'est mamselle Gloria franchement, je, franchement, je suis fait cette meuf et je vais pas parler de sa personnalité parce que personnalité au top même par rapport à Otak, je n'ai rien à redire elle est enfin du moi elle a l'air cool dans ses vidéos spontanée, nanana, mais justement je trouve qu'elle est moins spontanée la meuf, elle ne se concentre, consacre plus sur sa chaîne je veux dire, elle est, je pense qu'elle a tellement percé elle a tellement des marques qui propose proposent des trucs que elle Mais c'est bien pour présenter les produits, donc pour Sephora, Mais pour elle, elle ne elle ne, rend, elle ne met plus de contenu sur sa chaîne YouTube. Elle poste des vidéos une fois tous les trois semaines. Et je veux dire, moins on te voit sur YouTube, moins on a envie de regarder tes vidéos. Enfin, elle, avant, elle mettait une vidéo, bim, 300 000 vues. Voilà, et maintenant ça rame, ça rame, ça rame. Parce que c'est pour elle même que c'est sa limite. Parce que en vrai, j'aurais pu dire, je m'en garde le nom parce qu'elle ben, fait moins de vues. Elle fait moins de vues, c'est même pas mon problème. Mais je veux dire, c'est dommage parce qu'elle a vraiment eu une ascension comme ça. Ascension, je sais pas comment on dit ascension, comme ça. Et c'est dommage qu'elle ne prenne plus soin de sa chaîne YouTube. Voilà, c'est ça en fait. Elle ne prend plus soin de sa chaîne YouTube. Elle délaisse sa chaîne YouTube. Je ne veux pas dire qu'elle délaisse ses abonnés parce que ça va, c'est pas, pas la fin du monde. Gloria, ah, tu, tu nous délaisses ton non ah plus tu sais, Mais je veux dire, c'est dommage. C'est dommage, on ne la voit plus. Je suis dé dégoûtée, pas déçue, mais dégoûtée. Parce que voilà, tu savais que allez, toutes les semaines, t'avais une vidéo de Mme Gloria Gloria t'attendait, tu savais que tu allais taper des barres et rigoler. Maintenant, as une vidéo, c'est limite si tu risques. Je sais même pas si des fois elle force, tu vois. Les accents africains, de... ça fait partie de ces vidéos Mais des fois, tu as l'impression que c'est un peu Eh là là ma chérie, tu en mode de... Est-ce que ça devient naturel Ou parce qu'elle sait qu'en faisant ses accents C'est ce qui fait d'elle, mademoiselle qu que Qu'elle veut continuer à en faire ou... ben, Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais... Peut-être moins spontané. oui, moins spontanée Parce qu'elle poste moins, elle est moins Elle elle est plus pour les marques, maintenant dans sa jolie candeur elle travaille plus pour les marques que pour elle-même Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire Mais voilà, c'est ça qui fait que elle est un peu moins présente, c'est dommage, c'est dommage Parce que vraiment, je pense que c'est quelqu'un qui aurait pu vite euh, atteindre le demi-lot Je pense qu'elle l'a si déjà, mais je continue à la suivre hein. Il n'y a aucun souci sur ça Parce que j'aime vraiment quand même sa personnalité Je trouve que ça reste une fille quand même marrante Mais voilà Et ensuite, le pire pour la fin euh, Quelqu'un que, en fait ça fait peut-être deux semaines que je le suis Je le trouve assez franc Des fois je me disais, bon est-ce qu'il veut faire le buzz Est-ce qu'il est vraiment cash comme personne euh, Tu vois ce que je veux dire? Et Hier, en regardant une vidéo d'une meuf que je suis, comment elle s'appelle encore? En fait, la meuf, donc la meuf, elle s'est filmée en train de réagir au live d'Esteban Munoz, Munez, Munoz, je sais pas comment tu prononces, enfin, désolée, j'aime pas écorcher les noms de famille. Et il m'a, ça m'a vraiment prouvé que le mec il veut juste du buzz. Sincèrement, je n'ai jamais vu quelqu'un... En fait, c'est écrit buzz sur sa tête. C'est écrit, je suis en recherche de buzz sur sa tête. Ok, il est honnête. Et encore, on peut... oui, on ne peut pas le reprocher d'être honnête. Mais il est honnête, et honnête. il est honnête parce que tu as vraiment envie de dire ce que tu penses. Et il est honnête parce que tu as envie de faire le buzz. oui il est honnête parce qu'il a envie de faire le buzz, les gars. C'est un truc de malade. Sur sa chaîne, il parle de Enjoy Phoenix, pas Enjoy Phoenix, mais ça c'est pas grave. Il parle des... Je vais essayer de poster vraiment la partie de, de la vidéo que j'ai fait chez la meuf et j'étais choquée Alex, oh, j'ai rien de il fini oh, J'espère que vous avez tous une follow là Parce que vous oh, continuez pas à suivre un mec qui a gueulé des gamines hein, Sinon ça va chier hein. tu... La peine c'est la peine pour les éthers que je pense dans la rue, tu vois. Donc quand j'ai une pièce, je donne. Quand j'ai à manger, je donne plein de fois. Avec Alice, je peux demander. On mange tout le temps en ville. On mange tout le temps en ville. Attends, moi je suis jamais mes plats. Donc plutôt que de le jeter, je le mets dans un sac et je vais pas le ramener chez moi. Je m'en fous, je me ferai à manger. Donc je donne aux gens dans la rue, etc. Tu vois. Et si j'en avais encore plus les moyens, je le ferais. Quand je vois maintenant que les youtubeurs etc, ils sont là, ils louent des villas à Los Angeles, ils font des hall Gucci. Vous avez vraiment arrêté. Stop. Stop. En fait, le mec, il taille les gens qui s'habillent chez Gucci. Il fait genre j'ai regardé, j'avais regardé un star de ses ancêtres il disait qu'il allait acheter ses t-shirts parce qu'il allait en vacances il disait oui parce que moi je vais chez Primark parce que oui non on va pas chez Louis Vuitton là, là. mais tu sais comme si c'était grave d'aller chez Louis Vuitton comme si oh my god si tu t'habilles chez Louis Vuitton eh ben t'es quelqu'un de mauvais oui moi je vais chez Primark mais tant mieux que tu ailles chez Primark mais en fait je trouve que dans sa démarche, sa démarche elle est pas positive c'est pas tu dis les choses pour un les gens pour que les gens auprès de la maison c'est tu dis pour dénigrer les autres pas, et ça il y, y a une différence je sais pas si vous arrivez à capter il a capté, y a une différence c'est ça il est dans le trash je trouve c'est dégueulasse le mec je, je trouve qu'il il passe sa vie en fait à tailler il, il veut tailler il dit des trucs qui sont pas cohérents quoi enfin je suis désolée je reviens sur sur l'histoire du, du Gucci mais ça veut dire quoi en fait ça veut dire si tu mais si tu te maquilles avec du Anastasia Beverly c'est si une personne moins cool moins gentille que si tu te maquais avec du Primark, en fait, chacun fait ce qu'il veut de son argent Genre le mec, t'as l'impression qu'il a la haine parce que les gens gagnent de l'argent avec sur Youtube, avec grâce à Youtube T'as la haine que les gens ils vont en voyage grâce à Youtube, qu'il a la haine que, Et, et enfin, ça sert à quoi Je pense qu'en fait, c'est juste parce que peut-être lui, il n'a pas cette opportunité Mais s'il avait le trois quarts des opportunités que, ben, de gagner son argent grâce à Youtube, d'aller en voyage grâce au partenariat Youtube des marques qui venait vers lui de pouvoir s'acheter du Louis Vuitton comme il dit du Gucci, ben il le ferait. Parce qu'en fait on a le droit de se faire plaisir avec son argent, ça parce que tu t'achètes du Gucci ou du Louis Vuitton, que tu es une personne moins bien. Et quand il parle, t'as l'impression que c'est ce qu'il veut dire. Peut-être que je comprends mal, mais alors peut-être que c'est parce qu'il s'exprime mal. Parce que oui, certes, il y a une différence entre ce que je dis, ce que les gens comprennent, ce que les gens veulent comprendre et ce, qu veulent, voilà, ce qui en ressort euh, à la fin, certes. Mais bon, à un moment donné, si tu t'exprimes mal aussi, c'est normal que les gens comprennent mal, interprètent mal et le réexprime mal aussi de comment il parle, j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui cherche le buzz. Et il n'y a pas de mal. Et, et franchement, il n'y a pas de mal, t'as envie de chercher le buzz, cherche le buzz. Mais juste que t'es cramé mon frère. T'es cramé frérot, tu vois. Juste euh, là, on, a, on a cramé. Bon les petits chicken, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, c'est relatif. Voilà. Euh, N'oubliez pas ben, de mettre des pouces en l'air. De me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Voilà. Si j'ai pas été trop cash, trash. Parce que c'était pas du tout mon but Mais je sais que je suis pas que J'ai la tendance On dirait que je m'énerve Que je crie Mais pas du tout si je si je Ma façon de parler Mais vraiment Et je suis pas du tout énervée Ni euh, contre ces personnes Ni je les déteste Ou quoi Je m'en fous un petit peu De leur vie Tu vois vraiment Enfin Ils postent du contenu Sur Youtube Je kiffe je kiffe je kiffe pas Je trace ma route Tu vois ce que je veux dire Par contre je vais pas m'excuser De ce que je dis hein, Pas du tout Mais si ça a pu vous blesser ben, Je suis désolée Mais bon Comme on dit il a que la vérité je dis ce que je pense en mon âme et conscience et voilà, je vous me faites de Je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao plus